L'Office de Tourisme du Seignance fait peau neuve en investissant l'ancienne poste du territoire pour en faire un tiers-lieu et se baptiser Seignance.com. Le point com du Seignance, c'est la partie office de tourisme qui préexistait et auquel on a ajouté un tiers-lieu. L'idée étant de s'adresser aux habitants en général et pas que aux touristes en particulier. Et pour ce faire, donc, on a imaginé euh, trois services, parce qu'il ne suffit pas de le décréter. Euh, c'est l'idée déjà d'une billetterie euh, dans le champ des spectacles, de la culture, des transports, des loisirs. Euh, c'est aussi un espace de réunion et un bureau partagé euh, euh, qui permettent aux, aux habitants et aux associations locales de s'y réunir et de travailler ensemble. Et enfin, c'est aussi une cartographie, une cartographie euh, spécifique, open data, citoyennes qui permettent d'associer les habitants à la valorisation de, de leur territoire. Alors, cette cartographie-là, c'est un peu la, la clé de voûte du projet euh, puisque c'est euh, un outil qui nous permet euh, d'associer les habitants et le tissu associatif local pour contribuer et, et alimenter ensemble euh, cette base de données cartographique. Euh, mais c'est aussi et surtout un outil d'information et de renseignement euh, puisque cette cartographie nous permet de faire des listes de favoris et répondre de façon très personnalisée euh, aux personnes qui nous sollicitent quant à la découverte du territoire.